Salut à tous Vous avez pu voir que ces derniers jours, il y a eu pas mal d'actions sur Internet et du coup la vidéo que vous allez voir a légèrement changé d'impact puisque au moment où je l'ai tournée, il n'y avait pas encore ces projets de loi El Khomri c'est une vidéo que je travaillais depuis déjà pas mal de temps sur la façon dont l'EPS déjà dans les années 80 commence à virer à droite c'est une vidéo dont l'idée m'est venue en fait en lisant un bouquin d'une collection universitaire classique qui parlait des années 81 à 2012 et dans lequel je me suis rendu compte qu'en fait déjà sous Mitterrand au tout début de Mitterrand on avait commencé à nous faire exactement les mêmes choses qu'on nous fait aujourd'hui avec plus d'ampleur sous et donc je me disais que ce serait intéressant de parler de ça. Forcément, vu le projet de loi qui vient de nous tomber dessus, on va se rendre compte que les choses sont encore plus flagrantes qu'elles l'étaient jusque là. Mais finalement, ça change pas grand chose à ce qui nous intéresse. Du coup, je n'ai pas pris la peine de modifier la vidéo qui reste finalement encore plus d'actualité, puisque la plupart des choses dont vous allez entendre parler dans cette vidéo, que ce soit les lois qui ont été faites au début des années 80 pour pousser les syndicats à plus de négociations et moins de luttes, ou alors les lois qui tentaient de diminuer très très peu le temps de travail et puis qui en fait n'étaient jamais réellement appliquées en totalité, bien, ces lois-là, finalement, sont les ancêtres de ce qui est en train de nous tomber dessus et qui n'est finalement que la suite de la démarche. Et donc, ce que je voudrais vous montrer finalement, c'est que s'il si faut gueuler aujourd'hui, et il faut gueuler, il va falloir gueuler beaucoup, si vous êtes en fac, allez-y, faites des manifs, si vous êtes au boulot, faites grève, faites tout ce que vous pouvez pour montrer qu'on n'est vraiment pas content, participez au hashtag qu'on a lancé avec les amis de YouTube, le hashtag « On vaut mieux que ça » pour montrer vraiment qu'il faut se battre et qu'il faut revendiquer de meilleures conditions de travail. Mais donc, s'il si faut se battre maintenant, en réalité, la loi que nous propose El Khomri n'est pas du tout l'ennemi principal, puisque, en réalité, ce n'est que la continuité d'une démarche qui a commencé il y a déjà des années, des décennies même, et donc il faut s'opposer de façon beaucoup plus radicale à cette politique qui finalement est totalement continue depuis 30 ans, qui est totalement réfléchie, et les responsables du coup ce ne sont ni Valls, ni El Khomri, ni Hollande séparément, c'est beaucoup plus un courant de pensée qui de toute façon s'impose tant dans les parties de gauche molles on va dire que dans les parties de droite, et donc si on veut éviter de se faire avoir, je pense qu'il est plus que jamais essentiel de voir à quel moment, déjà par le passé, ils ont réussi à nous avoir, et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter que ça se reproduise. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et surtout bougez-vous, parce que là c'est un petit peu notre dernière chance, après je pense qu'il sera trop tard. Je vais peut-être me faire des ennemis parmi les derniers militants socialistes qui regardent mes émissions, mais grosso modo, je suis arrivé depuis pas mal de temps déjà à la conclusion que le Parti Socialiste était un parti de droite. Ça, on est nombreux à le penser, surtout quand on voit la politique ultra-sécuritaire de ces derniers temps, avec le coup de l'état d'urgence, de la loi enseignement et tout le bazar, ou quand on voit les grandes déclarations d'amour à l'entreprise, Macron, ministre de l'économie. Enfin, on a bien conscience que ce parti n'est plus socialiste que de nous et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir à quel moment ça a commencé tout ça et pour ça, il va falloir qu'on se plonge dans l'histoire récente du PS, en remontant jusqu'à la victoire de Mitterrand à la présidentielle de 1981. Et à partir de cette présidentielle, on va revenir jusqu'à la campagne de Royal en 2007, pour voir si finalement, déjà, il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas tous ces germes de cette politique néolibérale et de droite qui est menée actuellement par Hollande. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop qu'on parle de gauche et de droite, qui considèrent que ça n'existe pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je ferai une vidéo pour expliquer d'où ça vient, la gauche et la droite, et pourquoi c'est une opposition qui continuera à exister, parce que l'opposition entre conservateur et progressiste elle existera toujours, mais je comprends bien qu'aujourd'hui, vu comme les cartes sont brouillées et ça va être aussi le but de cette émission, euh, je comprends bien qu'on ait un peu l'impression que c'est tout pareil, puisque effectivement le PS, comme je l'ai dit, est passé à droite. Et donc dans cette émission évidemment, je serai certainement encore moins neutre que d'habitude, donc euh, s'il y a une émission qu'il va falloir prendre avec des pincettes c'est bien celle-là, même si je vais essayer de rapporter les faits avec euh, le plus d'objectivité possible, mais mon analyse en je serai tous sauf Pour commencer, il faut remonter en 81. 81, pourquoi Parce que la victoire de Mitterrand, elle était porteuse d'énormément d'espoir, et aussi de beaucoup de déceptions, finalement. Euh, c'est le cas dans ma famille, mais c'est peut-être aussi le cas dans la vôtre, s'il y a un grand ancrage à gauche. Euh, Mitterrand, c'est un petit peu la bête noire, c'est celui qui a trahi. Moi, je sais que mes parents ont voté pour la première fois en 81, justement, donc il y a beaucoup d'espoir pour lui, et finalement, ça les a très vite déçus. Et moi j'ai connu exactement la même chose en 2012 où c'était ma seule élection finalement où j'ai voté et je pense que ce sera la dernière. Donc Mitterrand portait énormément d'espoir, et il faut bien garder à l'esprit que le 10 mai 81 au soir, il y a énormément de fêtes. Notamment, il y a beaucoup de monde, 200 000 personnes peut-être, place de la Bastille, on y chante l'international. Vraiment beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de peur, du coup, de la part des conservateurs, qui ont très peur parce que, vraiment, ils craignent l'établissement d'un régime socialiste au sens premier du terme. Aujourd'hui, socialiste, pour nous, c'est modéré, mais à l'époque, pour eux, c'est presque communiste. En plus, il y a des communistes qui vont venir au gouvernement, puisqu'ils se sont alliés avec Mitterrand. Et donc, euh, le 10 et le 11 mai, les gens ont la trouille. Euh, aux États-Unis, notamment, ils ont peur de voir la France devenir une annexe de l'URSS. À Paris, la bourse s'effondre. Des journalistes du Figaro expliquent qu'aujourd'hui, ceux qui ont la rage d'entreprendre ont les jambes coupées. Donc vraiment, pour eux, c'est une trouille totale. Bon. En réalité, Mitterrand les rassure vite. Hein. Mitterrand, c'était depuis longtemps un grand critique de la Ve République, de ses institutions. Il avait notamment beaucoup critiqué De Gaulle. Et en fait, une fois devenu président, il dit que c'est pas si mal. Et il s'inspire beaucoup dans sa présidence de De Gaulle pour euh, agir en président. Et donc ça, c'est important parce que ça rassure pas mal les gens. De façon générale, d'ailleurs, tout le monde sait maintenant que les chars russes sont pas entrés dans Paris une fois que Mitterrand est élu. Et donc... Au départ, Mitterrand joue une sorte de double jeu. Pendant les premiers temps, il a besoin d'un côté de montrer euh, qu'il est de gauche, et de l'autre, bah, de faire la politique qu'il a envie de faire depuis le début. Parce que souvent, quand on écoute les gens qui ont de profondes convictions à gauche, en fait, Mitterrand a été de gauche pendant deux ans, jusqu'en 83. et en 83, il y a eu le fameux tournant de la rigueur, et à partir de là, il aurait mené une politique de droite, le Parti Socialiste aurait viré à droite. Mais c'est peut-être intéressant quand même de voir si, avant, il n'y avait pas des signes avant-coureurs. Bon, 81, l'année de l'élection de Mitterrand, c'est les grandes réformes que tout le monde connaît l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, des choses qui étaient très attendues. Ça, ça arrive tout de suite, c'est fait très rapidement il n'y a pas de long débat comme on a pu le voir avec le mariage pour tous. De ce point de vue-là, c'est nickel il a assuré comme pas d'eux, et c'est pas pour rien qu'on se souvient de ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi des premières déceptions par exemple, du côté des femmes. Les femmes ont enfin un ministère du droit des femmes, ou bon, un ministère délégué quand même. Mais il y a une ministre des droits des femmes qui prend pas mal de bâtons dans les roues en réalité. Hein. Elle a beaucoup de mal à mener la politique qu'elle voudrait. Bon, elle réussit à créer la journée du droit des femmes, le 8 mars. Elle réussit à créer une loi sur l'égalité des femmes au travail, mais en fait, bon, ça s'applique jamais réellement, hein, puisque c'est toujours la même merde 30 ans plus tard. Donc, c'est quelques gages qui sont donnés, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de plus. Dans le même genre, il y a la question des étrangers, eux aussi, enfin, les immigrés et les descendants d'immigrés votent plutôt à gauche, donc il faut réussir à les conquérir. Et pour ça, il y avait notamment une proposition qui est revenue dans le programme de Hollande, le droit de vote des étrangers. Bon, de la même façon qu'Hollande l'a pas fait, Mitterrand l'a pas fait à l'époque. Mais il l'avait promis. Alors, pour donner quelques gages, pareil, il régularise massivement des sans-papiers. Alors, ça pourrait sembler cool, comme ça, le problème, c'est que juste après, il referme aussi très drastiquement les critères pour rentrer en France, pour acquérir la nationalité française, donc... Oui, il a régularisé pas mal, mais c'est pour mettre les choses à plat, et ensuite, par contre, on ferme. Après, il y a d'autres questions qui viennent se poser très vite, du point de vue social. Mitterrand, dans sa campagne, avait promis les 35 heures. Finalement, il n'en donne que 39. Donc c'est un petit abaissement, puis surtout un abaissement qui se négocie, on y va tranquillement, il faut pas trop brusquer. Dans le même genre, il a fait voter la cinquième semaine de congé payé. Alors ça, c'est parfait, parce que effectivement, 5 semaines de congés payés, tout le monde s'en souvient comme d'un bon acquis de Mitterrand. Le problème, c'est qu'en en fait, la cinquième semaine de congés payés, il y avait déjà 40% des salariés qui l'avaient. Donc comme avancée révolutionnaire, ça n'était peut-être pas tant que ça, finalement. Il y a la retraite à 60 ans aussi, sur laquelle on est bien revenu, PS compris, depuis. Mais effectivement, la retraite à 60 ans est déjà un meilleur acquis de Mitterrand. Après, il y a d'autres grosses reculades, notamment sur l'impôt sur la fortune. Mitterrand avait promis un impôt sur la fortune à 1,5%. Finalement, il sera que d'un Puis on ne taxera pas certaines choses, comme les œuvres d'art, les forêts par exemple. Bon, il n'y a peut-être pas grand monde qui peut se permettre de posséder des forêts, mais ceux-là, au moins, ils n'ont pas à payer d'impôts là-dessus, enfin. Alors on est loin de la révolution communiste, hein, vous voyez. En plus, le choix du Premier ministre n'est pas anodin non plus. Mitterrand a choisi Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, c'est pas un inconnu. À l'époque, c'est le maire de Lille, et c'est quelqu'un qui est connu pour ses positions social-démocrates. Et c'est à une époque où les socialistes sont loin d'être tous socio-démocrates. Hein. Mauroy, là, pour l'instant, il incarne un courant qui est relativement minoritaire, donc le fait de le mettre « lui » à la place du Premier ministre, c'est vraiment quelque chose de significatif. Et c'est quelqu'un qui, du coup, va participer aussi à cette droitisation du PS et il est là dès 80. Alors, qu'est-ce qui fait Mauroy Bah ben déjà, il décentralise pas mal. Ça, c'est Bruxelles qui te demande. Donc, on décentralise des 82, mais les budgets montent pas. Par contre, donc c'est un peu galère. Et surtout, Mauroy est quelqu'un qui veut absolument négocier avec le patronat. Négocier avec le patronat, ça veut dire passer par Yvon Gattaz, qui est le père de Pierre Gattaz, l'actuel chef du Medef. Hein. Euh, donc à l'époque, c'est pas le Medef, mais c'est la même chose. Et donc, euh, dans ces négociations, bon ben, le ministre décide de donner 35 milliards. Officiellement, en fait, c'est plutôt 70 à 100 milliards aux entreprises. Il y a tout un tas de choses du genre comme ça. Euh, beaucoup négociation, notamment on le voit à travers les lois Auroux. Alors, les lois Auroux, c'est quelque chose qui, sur le papier, est super. Ça, c'est en 82, Auroux, le ministre du Travail et mon roi, mettent en place des lois pour euh, introduire la démocratie en entreprise au départ. Alors, bon, jusque-là, les socialistes, ils voulaient l'autogestion en entreprise, hein, donc ça va être beaucoup moins que ce qui était prévu. Mais on introduit la démocratie en entreprise avec des trucs super comme les comités d'hygiène et de sécurité, euh, comme les représentants syndicaux intouchables, euh, comme l'obligation de négocier chaque année les salaires et le temps de travail. Ça, c'est génial. Le problème, c'est que du coup, les syndicats se retrouvent en quelque sorte institutionnalisés. Et donc, à partir de maintenant, le délégué syndical devient quelqu'un qui est important, qui est acteur d'un dialogue social. Et si vous regardez les vidéos du stagiaire, vous savez qu'un dialogue social, en fait, c'est souvent de l'arnaque. Et donc, ce dialogue social, en fait, ben, ça fait que pas mal de syndicats, notamment la CGT, mais surtout la CFDT, vont devenir très modérés des syndicats de négociation, qui souvent d'ailleurs finissent par tout accepter, hein, surtout dans le cas de la CFDT, et apparaît un nouveau syndicalisme en opposition, le syndicalisme de lutte à l'ancienne, qui lui veut continuer le combat, parce qu'il sait bien que c'est que par le combat qu'on peut obtenir des choses. Ça c'est le syndicalisme de Sud, par exemple, très important... Euh comprendre cette différence. Et certains ont bien compris cette différence parce que Hollande, par exemple, alors qu'il était encore dans l'opposition, hein, expliquait que le syndicalisme de sud, c'était le syndicalisme contre lequel le Parti Socialiste devait lutter. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Du coup, même si on menait effectivement une politique de gauche, hein, il y avait quand même des mesures qui allaient beaucoup moins loin que ce qui était prévu et promis dans le programme, des choses qui allaient beaucoup moins loin que le changement de société réel qui était prévu. Donc, en 83, euh, le basculement est total, théoriquement puisque vous avez des gens, par exemple les gens du journal Fakir, qui ont fait des vidéos qui montrent que vraiment, à partir du printemps 83, il y a un changement de discours, qu'on aborde beaucoup plus un discours de rigueur frontale, mais quand même, ce tournant-là, il commençait à se dessiner depuis pas mal de temps. Déjà, il faut savoir que depuis 81, en réalité, à l'Élysée, on parle de rigueur. Les conseillers de Mitterrand arrêtent pas de lui en parler, de lui dire qu'il faut tourner dans ce sens-là. Mitterrand leur dit « Écoutez ». Pour l'instant, je fais de la politique. Sous-entendu, oui, c'est la politique qu'on va mener, mais pour l'instant, je donne quelques gages pour pas qu'on se fasse trop taper dessus. Et dès 82, on commence à mener des expériences, et pas n'importe où dans les entreprises publiques. Il y a énormément d'entreprises publiques, notamment Renault, Air France, et c'est dans ces entreprises qu'on mène une politique de rigueur. Donc, beaucoup plus d'heures de travail, hein. on a voté les 39 heures, mais on en fait plutôt 41, bas salaire, etc. Et donc, la situation dans ces entreprises publiques est finalement plus difficile encore que dans le privé, c'est un véritable laboratoire de la rigueur. En 82 aussi, Mitterrand considère qu'il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire que là, on a relancé la croissance par des lois de gauche sympas, on a monté le SMIC, on n'a pas monté les autres salaires quand même, donc du coup, il y a pas mal de gens qui sont restés en difficulté parce que le gaz l'électricité sont bien montés pendant ce temps. Et donc, Mitterrand décide que là, maintenant, il est temps de faire une sorte de pause, il faut geler les salaires et les prix pour limiter l'inflation. Le truc, c'est que très vite, il dégène les prix, mais pas les salaires, et du coup, ça, c'est pas anodin, ça veut dire que, pour la première fois, les salaires arrêtent d'être indexés sur les prix, et ça, c'est quelque chose que la droite voulait depuis très longtemps. Et Delors, Jacques Delors, qui est ministre à l'époque et qui est un important membre du Parti Socialiste, explique et se félicite du fait que le Parti Socialiste a pu obtenir ce que la droite n'aurait jamais eu sans grève, c'est-à-dire que les gars sont contents d'avoir réussi à faire passer en douce un truc que la droite voulait depuis des plombes. Donc ça, il l'assume totalement. Bon, à côté de ça, il euh, y a des promesses qui ne sont pas tenues aussi, et des promesses très douloureuses. Par exemple, pendant la campagne, les ouvriers sidérurgistes avaient beaucoup demandé à Mitterrand, à Maurois, de s'occuper d'eux. Et euh, en fait, ben, dès le début de son mandat, Mitterrand et surtout Maurois, donc, font sauter 12 000 emplois dans la sidérurgie, donc c'est assez violent. Dans le même temps, Pierre Bérégovoy, euh, un ministre aussi, décide de couper le chômage plus tôt, c'est-à-dire que les allocations chômage dureront moins longtemps. C'est une bonne vieille technique hein, pour lutter contre le chômage, on lutte d'abord contre les chômeurs, plus efficace, donc une politique assez difficile déjà. En 83, ils assument totalement le changement, le tournant de la rigueur, ils en parlent maintenant, officiellement, il faut se serrer la ceinture et tous les discours qu'on a l'habitude d'entendre maintenant. Et la même année, d'ailleurs, dès le début, ils se mangent une grande défaite au municipal, ils perdent pas mal de grosses villes, ils perdent plusieurs bastions, le, le truc qu'on connaît bien. Et en plus, il y a un parti qui monte, le Front National. Et ça, du coup, ça influe sur le discours des socialistes, notamment au moment où il y a de grandes grèves chez Renault. Parce que chez Renault, euh, entreprise publique, vous avez beaucoup d'employés qui viennent du Maghreb. Des immigrés, des descendants d'immigrés. Et le problème, c'est que le fait que ces employés fassent grève, ben, ça permet au gouvernement de détourner l'attention. Ils expliquent que c'est pas pour des questions sociales qu'ils font grève, c'est pour des questions religieuses. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est juste qu'ils sont manipulés par des intégristes chiites. Donc euh, on voit déjà le discours bien un petit peu raciste en douce qui passe, et qui essaie de détourner les questions sociales sur des questions religieuses, un truc très utilisé encore aujourd'hui, hein. et donc il n'y a aucune remise en cause. Hein. On continue sur la même ligne, soit c'est de la faute aux intégristes religieux, soit les gens n'ont pas compris. On casse énormément d'emplois, encore en 83 au printemps 83. il y a 80 000 emplois qui sautent entre la sidérurgie, l'industrie navale, les mines, et... Quand des gens osent se plaindre, bah Jacques Delors a une réponse toute faite. Ceux qui se plaignent sont en réalité anti-français. Donc ça, c'est quelque chose d'évident, de cash. Si vous vous plaignez, vous êtes anti-français. Vous luttez contre la place que doit garder la France sur cette compétition internationale. Et donc, vous n'êtes pas au sein de la nation, finalement, vous êtes contre elle. Alors ça, ça veut dire une chose importante. Ça veut dire que les socialistes, définitivement, ont à décider d'adhérer à l'économie de marché. Et ça, bah, ça fait que les communistes, qui sont quand même encore assez durs à l'époque, décide de partir du gouvernement fin 83. Et début 84, comme mon est vraiment usé, lui aussi, sa cote de popularité est au plus bas, et il est poussé vers la sortie. Et à partir de ce moment-là, on assiste à une grande succession de premiers ministres différents, qui va être intéressant d'étudier. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Ve République et l'ordre des premiers ministres, vous savez peut-être que la période de 84 à 95, c'est-à-dire la fin du mandat de Mitterrand, ces 11 dernières années, c'est une des périodes où on a eu le plus de premiers ministres qui se sont succédés, en fait, on en a eu six, dont deux en période de cohabitation. Donc dans l'ordre, on a eu Fabius, on a eu ensuite Chirac pendant deux ans de cohabitation, après quoi on a eu Rocard, Michel Rocard, puis Edith Cresson, beaucoup moins connue parce qu'elle a fait que dix mois, Pierre Bérégovoy, qui n'a pas fait longtemps non plus, et ensuite Édouard Balladur pendant une dernière période de cohabitation. Alors ça peut être intéressant, surtout comme il y a eu une pseudo-alternance, de voir un petit peu s'il si y a eu des changements de politique. Et ça, déjà, ça implique de regarder leur politique à chacun. Alors Fabius, lui, pour commencer, en 84, il est choisi pour sa jeunesse. Fabius jeune, c'est vrai que ça peut en surprendre quelques-uns, mais à l'époque, il l'est vraiment, c'est en fait notre plus jeune Premier ministre de la Ve République, il a la trentaine, et sa jeunesse, c'est utile, parce que ça permet de se placer sur le terrain du « on va mener une politique pour les jeunes, et on va mener une politique moderne, surtout ». Ça, l'idée de modernité, c'est très cool pour un discours politique, ça permet de faire passer plein d'idées même quand elles sont pas modernes du tout, même quand il s'agit en fait de conserver l'ancien système, si vous dites que c'est moderne, que vous, vous adaptez au nouveau monde, ben ça passe mieux, c'est plus sexy, puis en plus ça veut dire que les opposants sont archaïques, donc euh, c'est cool. Fabius veut une politique moderne, il veut décrisper les relations gauche-droite, vous savez, c'est-à-dire en fait on n'est peut-être pas si différent, on peut peut-être s'allier. Bon. C'est des conneries, mais ça marche, parce que le discours séduit, pareil. Et effectivement, c'est une relation, il les peu bien, puisque déjà, il baisse l'impôt sur le revenu pour les plus riches, bien sûr, hein, c'est ceux qui en souffrent le plus. Il baisse aussi l'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est une politique qui vient typiquement de Ronald Reagan, le président américain ultra -libéral. Donc on voit bien d'où vient l'inspiration, c'est clairement pas de l'URSS. Dans le bilan de Fabius, en plus, il y a quelques trucs pas très nets, notamment le scandale du Rainbow Warrior, un bateau de Greenpeace, qui a été saboté par des barbouzes français. Donc euh, on sait pas trop si le gouvernement est au courant ou pas, mais dans tous les cas, c'est mauvais signe pour lui, parce que soit ça veut dire que le gouvernement a recours à des méthodes louches ça veut dire qu'il n'est pas au courant de ce que font ses services secrets, ce qui est quand même moyen. Il y a quelques autres affaires. Hein. C'est aussi à Fabius qu'on doit la télévision bien commerciale, avec de la pub sur les radios privées, des choses comme ça, la création de plusieurs chaînes privées, surtout destinées à faire du pognon. Donc ça, effectivement, la gauche a du mal à le digérer. Et donc, en 86, vient le moment du bilan, puisque c'est le moment où l'Assemblée nationale va être renouvelée au moment des législatives. Ce bilan il est ultra paradoxal parce qu'en fait l'économie va super bien, euh, la croissance est au rendez-vous et tout, les entreprises sont au beau fixe. Seul problème c'est que par contre le pouvoir d'achat, le revenu des Français a chuté, le chômage a monté en flèche, donc finalement c'est bien le signe quand même que la croissance c'est pas du tout une garantie du bon niveau de vie, hein, c'est pas une garantie de qualité de vie et tout ça. Et tous ceux qui nous expliquent qu'il faut courir après la croissance à tout prix se foutent de notre gueule, mais. Vous voyez que c'est pas nouveau, et ça fait des années qu'on a la preuve que ça ne marche pas, et ça fait des années qu'on continue à y croire comme des bœufs, hein. donc il faut se méfier. D'autant que cette baisse du pouvoir d'achat, c'est quand même un sacré truc, puisque on n'avait pas vu ça depuis la fin de la guerre en 1945, donc c'est pas anodin. Mais pour un jeune cadre du Parti Socialiste qui écrit dans le journal Le Matin un article qui s'appelle « Apologie de la patience », un certain François Hollande, en fait, tout va bien, c'est la politique qu'il faut mener, ça va apporter ses fruits à long terme, et puis de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça, c'est le grand slogan. Et il se trouve que c'est aussi le slogan de Margaret Thatcher, de l'autre côté de la Manche, hein, Margaret Thatcher qui mène sa politique ultralibérale de l'autre côté, et qui explique aussi qu'il n'y a pas d'alternative. Donc finalement, les deux ont le même discours, mais il y en a un qui fait semblant d'être socialiste. Et donc c'est là qu'on voit que déjà en 86, Hollande, en fait, était bien à droite, il ne faut pas déconner. Je pense que vous voyez venir à peu près le résultat. Le résultat, c'est une branlée monumentale en 86. Alors, ça se fait en plus à la proportionnelle, donc c'est encore plus radical. Il y a 35 sièges qui viennent au FN, donc un truc monstrueux. Euh, il y en a 290 qui viennent à la droite, qui a du coup la majorité, et qui donc va constituer un gouvernement autour de Chirac. Chirac, lui, il est super, super embêté. Parce que, en fait, il sait que c'est la mauvaise place, là. Les présidentielles, elles viennent en 88, donc deux ans plus tard. Et c'est lui qui va être aux affaires jusqu'en 88. Donc tous les mauvais coups, c'est lui qui va les prendre, et Mitterrand, derrière, pourra faire le pur. Et donc ça, c'est génial pour Mitterrand, parce que ça veut dire que, là, pendant deux années, il est parfait, il est responsable de rien, et du coup, c'est lui qui va pouvoir engranger les points à l'élection de 88. Alors Chirac, il tente de mener une politique un peu plus difficile, euh, un peu plus de droite que les prédécesseurs, hein, forcément, donc suppression de l'impôt sur la fortune, baisse des impôts, gel du SMIC, des choses du genre, privatisation de TF1, bien sûr, mais euh, finalement son camp trouve qu'il va pas assez loin. Yvon Gattaz, par exemple, trouve qu'il est trop mou. Et donc cette politique ne plaît à personne, et en 88, Chirac se fait battre au présidentiel face à Mitterrand, qui a même pas eu besoin de faire un programme bien progressiste ou bien socialiste pour gagner, puisque de toute façon, Chirac était tellement grillé face à lui que ça pouvait passer tranquille. Et donc, conseil pour François Hollande, François, en fait, là... A encore quelques mois pour dissoudre l'Assemblée, et comme ça, tu es sûr que les Républicains vont tout prendre dans la tronche, et que tu repasseras en 2017. Et donc, en 88, euh, bah, finalement, Mitterrand a les mains libres pour gouverner à peu près comme il veut, et ce sera plutôt un gouvernement d'ouverture vers le centre. Hein, dès le départ, ceux qui sont bien à gauche savent qu'ils se font avoir dans l'histoire. Alors Rocard donne quand même quelques gages. Il fait revenir l'ISF, très léger, mais il le fait revenir. Il instaure le RMI aussi l'ancêtre du RSA. Mais pour le reste, la politique est clairement en faveur de l'entreprise, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, tout un tout ton habituel. Dans le même genre, il y a une baisse aussi des budgets de la fonction publique. Hein. Vous savez que pour la droite, la fonction publique, c'est caca. Et donc baisse du budget de la fonction publique qui entraîne des grèves dès 88. À peine élu, le gouvernement se retrouve avec des grosses grèves sur les bras. Et que dit le gouvernement dans ces cas-là ben, Que c'est des tentatives de sabotage de l'économie. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement, supposément de gauche, qui considère la grève comme du sabotage. Donc là, en général, c'est mauvais signe, puisque la grève, c'est plutôt l'arme de la gauche, à la base. D'ailleurs... Ce gouvernement de gauche tente de contourner les grèves et de les saboter. Par exemple, si il y a une grève à la RATP, bon, bah, qu'à cela ne tienne, on fait appel à des transporteurs privés et même à l'armée, on manque des moyens de l'armée pour transporter les Parisiens, parce que la RATP fait une grève et donc il faut contourner ce mouvement. Donc on se retrouve avec un gouvernement de gauche qui joue les casseurs de grève, un truc qui, normalement, est l'affaire de la droite. Donc là, on a encore un clair signe. Du coup, jusqu'en 91, les années Rocard, c'est des années de croissance, mais aussi des années qui sont quand même difficiles, puisque ça veut dire que le PS se rallie définitivement au libéralisme, et là, pas mal de gens commencent à perdre leurs illusions. Alors, heureusement, il y a un truc magique à cette époque, c'est la guerre en Irak. La guerre en Irak, ça permet de détourner majestueusement l'attention, puisque soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais au moins vous parlez de ça, donc vous ne parlez pas de la politique économique, du gouvernement. C'est toujours magique, les guerres, pour ça. Et donc finalement, Rocard s'en sort bien jusqu'en 91, mais en 91 il est quand même bien usé, donc on le remplace, Mitterrand l'aime pas trop en plus, donc il le remplace par une de ses fidèles, Edith Cresson. Edith Cresson, c'est un cas assez particulier, puisque c'est la seule femme Premier ministre de France, on n'en a plus eu depuis, elle a duré que 10 mois. Alors, le problème, c'est que je pense que pour les femmes, c'était peut-être la moins bonne représentante possible. C'était vraiment une femme d'appareil, hein, comme on en avait plein à l'époque, comme on en a encore plus aujourd'hui, et c'était quelqu'un qui, du coup, allait mener la politique du chef en admiration totale vis-à-vis -vis du chef. Le truc, c'est que comme c'était une femme, elle a eu le malheur de se manger beaucoup, beaucoup de sexisme, des remarques assez immondes, notamment les classiques, elle a touché pour réussir, etc. Et donc déjà, ça a beaucoup grillé son début de mandat, injustement, sur ce point-là. Le problème, c'est qu'à côté de ça, Cresson, elle incarnait aussi le pire de la politique de l'époque. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui ne cache pas son amour de l'entreprise et de l'industrie, hein, c'est un petit peu Macron avant l'heure. Aussi, elle rejette les grands projets de société, ce qu'elle appelle les grandes théories, et c'est plutôt négatif quand elle le dit. Euh, le problème, c'est que c'est un peu le fondement de la gauche, les grandes théories et les projets de société, justement, puisque le Parti Socialiste, à la base, son but, c'est de changer la société. Donc déjà, elle renie quand même pas mal de ces aspects-là. À côté de ça, elle voue un culte total à la flexibilité, là encore, coucou Macron. Donc euh, elle dénonce le sacro-saint-en-plein, elle demande à ce qu'on puisse favoriser des contrats un peu plus précaires. Alors bien sûr, elle dit pas précaire, elle, elle dit plus flexible, mais l'idée est la même. Donc là, on a les racines de cette euh, gauche de droite, en fait. Et Cresson l'incarne à la perfection. En plus, elle fait pas mal de trucs qui la grillent totalement de la gauche, notamment des expulsions de masse par Charter, qui font que même le FN applaudit. Et en général, quand le FN vous applaudit, c'est mauvais signe. Aujourd'hui encore, le PS l'a récemment connu. Vous vous doutez que ça marche moyen, cette politique, et donc en mars 92, il y a des élections régionales, c'est une débâcle. Cresson est très prématurément usé et donc est viré au bout de 10 mois pour être remplacé par le ministre de l'Économie, Pierre Bérégovois Pierre berré c'est un fidèle de Mitterrand et c'est aussi une figure un peu particulière. Parce que d'un côté, il est totalement converti à l'économie de marché, mais d'un autre côté, il vient d'une famille ouvrière et rien que pour ça, il est un peu grillé parmi les cadres du PS. Et donc Bérégovoy, ben, il sait de toute façon qu'il est là pour un an, puisqu'en 93 il y a les législatives, et les socialistes sont lucides, ils savent qu'ils vont les perdre. Du coup, Bérégovoy, son but, c'est pendant un an de continuer à mener cette politique libérale, d'autant que c'est le moment où la France entre dans le marché commun, donc c'est pas le moment de déconner, il faut continuer cette politique de rigueur et tout, donc il continue à dégraisser, à baisser les budgets de la fonction publique. Cresson l'avait déjà fait, hein, baisser les budgets de la fonction publique, elle disait même qu'elle pouvait plus rien enlever, parce que là, elle commençait à toucher l'os, donc c'est dire... Mais il continue toutes ces politiques-là, euh, on continue à durcir le statut de certains travailleurs, par contre la croissance continue à monter. Bérégovois en plus, il rate totalement son entrée en fonction, puisqu'il décide de lutter contre la corruption. Alors il commence en agitant une liste dès son premier discours à l'Assemblée, en disant euh, « Oh, je sais qu'il y a de la corruption et je pourrais même donner des noms ». Donc ça, il se fait huer, puis en plus, quelques temps plus tard, il y a des affaires de corruption qui sortent et qu'il concerne lui, donc c'est quand même mauvais signe pour commencer un mandat. Et donc en 93, au moment où il finit son temps comme Premier ministre, c'est très très difficile pour le Parti Socialiste, qui a continué cette politique de droite sans aucun problème. Du coup, la gauche savait que les élections de 93 seraient une dérouillée totale, mais c'est encore pire que ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire que... Ils avaient, dans les 290 députés au départ, ils en ont plus que 68, et inversement, la droite en a 488. Ça veut dire que le RPR a une majorité absolue et énorme, la plus grande majorité qu'on ait vue sous la 5e République. Et donc le nouveau gouvernement, Baladur, va pouvoir faire à peu près tout ce qu'il veut. Ça, c'est en théorie. La pratique, la France est en crise... Il faut répondre aux critères de l'Europe et donc il continue à mener la politique qui a été finalement celle menée jusqu'avant. Au point que les commentateurs ont fini par parler en 1995, quand ils ont fait le bilan du gouvernement Balladur, d'un gouvernement rocard sans rocard, ou d'un gouvernement bérégovois sans bérégovois. Ce qui montre bien finalement que la différence entre la gauche et la droite à ce moment-là était quand même vraiment ténue. En fait, sur cette alternance, qu'est-ce qu'on peut en dire bah C'est plutôt une technique gentil flic méchant flic. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Balladur et Chirac, leur rôle, ça a été d'être plus à droite que les gouvernements précédents. Donc ils ont été obligés d'y aller franco, même s'ils n'y allaient pas assez franco pour leur camp, en général ils y allaient quand même fort, suffisamment fort pour faire peur à la gauche ensuite. Et comme ça, ça permettait à une gauche très molle de droite hein, d'arriver au pouvoir ensuite, avec les honneurs, puisque les gens allaient quand même préférer Rocard à Chirac, Mitterrand à Chirac, etc. Ça, c'était l'idée, c'était le plan. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, on utilise cette alternance, cette fausse alternance, pour continuer à mener une politique dans la continuité, une politique qui va dans le sens de l'Europe, dans le sens des restrictions budgétaires, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que cette technique gentil fuite méchant avec la cohabitation, elle était radicale. Elle vous garantissait quasiment d'être réélu à la fin. Le problème, c'est que là, on arrive en 1995, et en 1995, Mitterrand étant quasiment mourant, euh, c'est d'abord Jacques Delors qui devait se présenter, comme grand gauchiste comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, et euh, Delors, finalement, a refusé. Donc c'est Jospin qui s'est présenté à la place, Jospin qui n'avait pas grand charisme, et donc qui a perdu face à Chirac. À partir de là, la technique des cohabitations utilisée pour être réélu s'est inversée, mais on va voir qu'elle continue. En fait, les deux premières années de Chirac, elles sont pas compliquées, hein, c'est avec Juppé, et Juppé, Premier ministre, qui tente de réformer les retraites, etc., et qui se retrouve avec une masse de monde dans les rues et ce, même si un syndicat comme la CFDT est favorable à la réforme des retraites, ça suffit pas, il y a quand même masse de gens dans la rue, et donc, finalement, le gouvernement Juppé est très prématurément usé, en 97 y étant en changer. Et là, Chirac a fait un truc qui, sur le moment, a été incompris, il a décidé de dissoudre l'Assemblée. Alors, sur le moment, les guignols se sont foutus de lui, en le représentant en train d'écrire pendant des heures « quel quelconque, quel, con, quel con. mais en fait, c'était une idée de génie sur le long terme, parce que 97, ça voulait dire qu'il restait que 5 ans, jusqu'à la présidentielle. Ça voulait dire que pendant 5 ans, il y aurait une majorité socialiste, et qu'en 2002, on réélirait d'un coup le président et l'Assemblée nationale. Ça voulait dire aussi que pendant 5 ans, c'est les socialistes qui allaient prendre les coups. Parce que les socialistes étant pour l'Europe, et l'Europe demandant des restrictions budgétaires, demandant une politique de rigueur, ben, ils n'auraient pas grande latitude sur la politique à mener, en fait, Chirac, sans doute bien, ils vont être obligés de faire la même chose, mais en donnant quelques garanties à la gauche. Et donc, finalement, cette gauche plurielle qui arrive au pouvoir sous Jospin, Premier ministre, en 97, Chirac lui fait le baiser de la mort, puisqu'en fait, ça veut dire que pendant 5 ans, ils vont prendre toutes les responsabilités, et en 2002, ben, exactement comme Mitterrand en 1988, Chirac pourra arriver sur son beau cheval blanc et passer. Bon, en fait, tout le monde était tellement dépité de la politique que personne n'a réussi à faire plus de 20% en 2002, mais la technique était quand même bonne, et c'est pour ça qu'il a été réélu, Chirac. Alors, Jospin, il déçoit pour plein de raisons. Déjà, il rejette totalement son passé à la gauche, hein, son passé trotskiste, il le planque. Pendant sa campagne, il refuse de dire qu'il est socialiste. D'ailleurs, en 2002, il dira même, hein, en campagne, mon programme n'est pas socialiste. Il dira ça en faisant campagne pour le parti socialiste, c'est quand même assez classe. Et donc, Jospin prend comme ministre de l'économie, ministère très important, Dominique strauss qui à l'époque n'est pas poursuivi pour des affaires de cul, il est poursuivi pour des affaires de fric. Mais on est dans le même genre. Alors, Strauss-Kahn permet de mener une politique d'austérité totale, hein, euh, privatisation en masse. C'est le gouvernement Jospin qui a le plus privatisé, en fait, ce qui est pourtant un truc de droite à la base. Alors, pardon, on disait pas privatisation, on disait ouverture au capital. Mais c'est à peu près la même chose, en réalité. Dans le même genre, on baisse l'impôt sur le revenu. Par contre, on ne monte pas l'impôt sur les sociétés, comme ça a été promis, ni la taxation sur les capitaux financiers, ça n'en touche pas. En fait, l'économie, on ne touche pas trop, il faudrait pas l'entraver. En plus, on doit rentrer dans l'euro en 2002, c'est quand même risqué. Et il faut ajouter à ça un virage sécuritaire certain. Puis les attentats de 1995, on est en plein vigie pirate, tout le bazar. Et là, le PS, surtout après 2001, pratique cette politique sécuritaire déjà sous Jospin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, on nous balance encore quelques cacahuètes, quand même. Si je vous dis gouvernement Jospin, en fait, vous penserez à plusieurs choses. Vous penserez à la CMU, peut-être, donc la couverture maladie universelle, mais surtout, surtout, vous penserez aux 35 heures. 35 heures qui étaient promises depuis 80, donc ça fait 18 ans qu'elles étaient promises et qu'elles auraient dû être faites. Donc les 35 heures par Martine Aubry, quand elles arrivent en 98 ou 2000, c'est du foutage de gueule, en fait, surtout qu'elles mettent du temps à se mettre en place, elles se mettent pas forcément en place. Donc c'est compliqué, et c'est surtout bien en deçà de ce que des socialistes devraient promettre, puisque en fait, les économistes comme Keynes disaient déjà qu'en 2000, il faudrait bosser 15 heures par semaine, donc les 35 heures, c'est du foutage de gueule total. Mais on s'en souvient comme d'une grande conquête de la gauche. Et le dernier truc, c'est le PAX. Alors là aussi, vous voyez que déjà à l'époque, en fait, euh, ben, les droits des homosexuels servent surtout d'alibi pour faire croire qu'on est encore de gauche. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je trouve franchement dégueulasse. En 2007... Royal fait campagne sur des idées qui sont fortement à droite, c'est-à-dire sur le patriotisme. Euh, elle veut envoyer les militaires dans les banlieues, hein, un truc totalement fou quand on est de gauche. Elle rappelle la valeur travail, la valeur travail partout, et les valeurs familiales. Bon, euh, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais du coup, travail, famille, patrie, hein, faut pas déconner. Mais en plus, euh, bon, elle vante l'ordre juste. Alors, juste, d'accord, mais l'ordre, l'ordre, c'est plutôt un truc de droite à la base. À droite, ce qu'il y avait pendant longtemps, au 19 e siècle, le parti de l'ordre, c'était les conservateurs, donc l'ordre juste, c'est un truc très connoté. Donc elle fait cette campagne à droite. Elle a quelques propositions de gauche, hein, comme l'augmentation du SMIC. Mais le truc c'est qu'après sa campagne, elle a reconnu que de toute façon elle l'aurait pas fait, que c'était pas faisable, que c'était irréaliste, donc elle s'était foutue de notre gueule. C'est passé comme une lettre à la poste, hein, mais elle l'a reconnu. Et de toute façon, à l'entre-deux-tours, déjà, elle essayait de séduire Bayrou, et donc le centre. C'était bien la preuve qu'en fait, la gauche réelle ne l'intéressait plus. Et donc on a clairement cette orientation qui date de très très très longtemps, et ce qu'on vit avec Hollande, en fait, n'est pas du tout nouveau. La politique des socialistes vis-à-vis -vis de l'immigration et des personnes issues de l'immigration, en fait, elle est super intéressante pour comprendre justement ces ambiguïtés et ces reniements depuis le début et pour voir à quel point il y a eu une continuité depuis le début, et à quel point on se fout de nous depuis le début. Parce que moi, en 2012, le soir de l'élection de Hollande, j'ai voulu voir s'il y avait des gens qui faisaient la fête dans les rues de Limoges, qui est une ville quand même très à gauche, qui était très à gauche, et on m'avait toujours raconté que pour Mitterrand, les places étaient noires de monde. Et donc ce soir-là, je suis sorti. C'était désert. Sauf quelques gens qui klaxonnaient dans les rues, c'était que des mecs des cités qui descendaient et qui fêtaient la fin de Sarkozy, qui se réjouissaient d'Hollande, et qui aujourd'hui doivent pas mal tirer la gueule maintenant qu'ils se rendent compte que c'est Hollande qui a instauré l'état d'urgence avec perquisition abusive et tout le bazar, et que en fait la France n'a jamais été aussi raciste qu'aujourd'hui, donc c'est n'importe quoi. Et donc ça peut être intéressant de remonter pour voir si le PS a toujours été aussi antiraciste qu'il le prétend. Déjà, faut voir que l'EPS dès 81 a renié un de ses engagements de campagne, hein, qui était le droit de vote pour les étrangers aux élections locales. Ça, ça a été totalement oublié, et d'ailleurs Hollande nous a refait le même coup, et de façon totalement éhontée. Donc, euh, C'était quelque chose d'habituel, ça, le coup du droit de vote des étrangers pour essayer de conquérir un électorat, puis après, bon, bah, finalement, il sert pas tant que ça. Et surtout, il y a eu d'autres trucs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que en 81, on a gelé les expulsions. Donc ça, on arrête d'expulser des gens pour l'instant, mais en revanche, on durcit les critères pour rentrer sur territoire. Donc c'est le moment où on commence petit à petit à parler d'identité nationale, à se réapproprier ce débat. C'est pas pour rien, c'est aussi un débat qui doit servir à faire diversion. On parle de ça, on parle pas de politique économique. Et on essaie petit à petit de faire en sorte que le petit travailleur pauvre français déteste le petit travailleur pauvre étranger, déteste l'assisté étranger, qui lui-même est détesté aussi par l'assisté français, et ainsi de suite. On crée cette division en fait pour que tous ces gens qui devraient lutter ensemble dans le même groupe et essayer de casser la gueule au pouvoir se tapent dessus plus promptement et comme ça, pendant ce temps, ceux qui veulent récupérer le pognon le récupèrent. Donc ça, c'est un bon vieux classique. Alors, on le voit sortir dès 83, Je vous ai parlé tout à l'heure des discours de Gaston Defer, qui expliquait pendant les grèves Renault que c'était uniquement des grèves religieuses. C'était du pipeau total, mais ça permettait de commencer à lancer le débat sur l'islam. Mais c'est aussi sous un gouvernement socialiste qu'en 89, on a eu les premiers grands débats sur le voile. Le voile, c'est parfait parce qu'en plus, ça parle à toute la gauche bien laïque qui va détester ce genre de symbole comme tout symbole religieux. C'est la gauche qui bouffe du curé aussi. Donc le voile étant un symbole religieux qui se voit, ils vont monter au galop. Mais ça va aussi faire plaisir beaucoup à la droite conservatrice qui, elle, bon, aime bien ces petites croix, mais le voile, par contre, veut pas parce que c'est l'islam, c'est les invasions, etc. Donc ça met d'accord tout le monde, ça permet de faire du bruit. Les seuls qui prennent cher, finalement, bah, c'est les personnes qu'on ont virer des écoles parce qu'elles n'ont pas voulu enlever leur voile. Bon, mais on te vire de l'école pour t'émanciper, donc tu vas pas faire chier quand même. Enfin, bref, c'est une politique qui fait beaucoup de bruit. Bourdieu l'avait très bien souligné à l'époque, ça permet surtout de cacher tout un tas d'autres choses qui sont en train de se passer. Et donc, c'est une constante. Maintenant, au lieu de parler des sujets sociaux, au lieu de parler des problèmes réels, économiques, etc., on déplace sur le terrain de l'identité, sur le terrain de la religion, parce que ça permet de cliver beaucoup plus facilement, c'est des sujets qui vendent encore plus que les sujets sociaux, et ça permet comme ça d'ignorer certains problèmes. Et aujourd'hui, on nous refait le coup, hein Quand Valls dit qu'il ne faut surtout pas expliquer le djihadisme, quand Valls dit qu'il ne faut surtout rien expliquer, rien chercher à comprendre, qu'il faut juste condamner, c'est aussi un moyen de mettre sous le tapis toute la poussière, c'est-à-dire toute la politique des cités qui est très mal gérée, tous les manques de budget, toute la France à deux vitesses, etc. Tout ça on planque, et comme ça, ça permet de dire que c'est uniquement de la faute à l'intégrisme. Le problème, c'est que d'un autre côté, le l'EPF a aussi besoin quand même de cet électorat d'origine immigrée. Donc en 83, par exemple, quand surviennent les marches de la dignité, le gouvernement déjà les rappelle très vite « marche des beurs pour bien montrer que c'est quand même des Arabes, hein. mais surtout euh, récupère le truc, et très vite on a « touche pas à mon pote » et tout ça qui commence à apparaître. C'est d'ailleurs intéressant, parce que « touche pas à mon pote », ça sous-entend déjà dès le départ que le pote, il peut pas se défendre lui-même, hein. il faut qu'il y ait quand même un brave blanc qui vienne le défendre. Donc il y a toutes ces histoires là qui commencent à se faire et peut-être cette récupération de l'antiracisme qui va permettre au PS de jouer un double jeu parce que d'un côté il encourage ses problématiques et de l'autre côté il fait semblant ensuite d'être du bon côté, du côté des gentils. Et ça, c'est surtout pratique quand il est dans l'opposition, parce que face à un Sarkozy, c'est très facile de passer pour un antiraciste. Et ensuite, en revanche, une fois qu'on a mis Manuel Valls au pouvoir, c'est beaucoup plus difficile. Dans le même genre, tout ça est confirmé par la politique extérieure de la France, hein, politique qui poursuit sous Mitterrand totalement le côté France-Afrique, hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu revenir sur tout un tas de saloperies, sur le soutien à plein de dictateurs et tout ça pour leur piller leurs ressources. Non, on n'a pas fait ça, parce que c'est quand même bien pratique de récupérer de l'uranium au Niger et des choses du genre. Donc on a continué tout pareil, Chirac ensuite a continué tout pareil, François Hollande, en ce moment, est pote avec tous les dictateurs africains, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une constante dans la politique, qu'on soit de gauche ou de droite. Hein. L'Afrique, on continue à en faire un précaré dans lequel on peut aller servir ensuite en termes de ressources. C'est peut-être limite encore plus vicieux que sous la colonisation, où au moins, à l'époque, les choses se faisaient de façon claire et franche, et du coup, les gens pouvaient se rebeller beaucoup plus facilement contre. Il y a pas mal de leçons à tirer de toute cette histoire, finalement. Déjà, un truc assez clair, c'est qu'on se fout de notre gueule en faisant une sorte de simulacre du coup du bon flic et du méchant flic. Un coup, vous avez la méchante droite. Quand c'est un Chirac, quand c'est un Balladur, ça fait modéré. quand c'est un Fillon, pareil. Mais quand c'est un Sarkozy qui incarne cette méchante droite, là c'est beaucoup plus fort, parce que Sarkozy, il est difficilement supportable quand on est de gauche. Et donc ça permet ensuite de faire passer la gauche pour une solution de rechange qui est judicieuse Et le problème, c'est qu'on sait bien en réalité que Hollande est pas meilleur que Sarkozy. Il fait exactement la même chose. Il y a en revanche une différence que quelqu'un comme Frédéric Lordon avait prévu dès le départ, et c'est pour ça qu'il a refusé de voter Hollande. C'est que, comme le gouvernement est officiellement de gauche, bah, pas mal de syndicats se plient beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu de manif monstre contre tout un tas de réformes contre lesquelles les gens seraient sortis si ça avait été fait par Sarkozy. Et si je prends un exemple que je connais bien, c'est-à-dire l'université, toutes les lois qui ont rendu de l'autonomie aux universités, c'est-à-dire surtout il va falloir qu'elles trouvent leur financement elles-mêmes, qu'elles aillent se prostituer auprès d'entreprises privées, etc. Bon, ben, tout ça, euh, sous Sarkozy, on était très nombreux dans les rues gueuler et ça a été les meilleurs mouvements étudiants, c'était génial. Ils ont continué les mêmes choses sous Hollande, mais là, plus personne n'est sorti. Pourquoi bah Parce que les principaux syndicats étudiants, ils sont quand même proches du PS, et notamment un des présidents de l'UNEF euh, encore récent est ensuite devenu chef de cabinet de Fioraso, ou en tout cas est allé au cabinet de Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur PS. Donc forcément, quand on vit dans le même milieu, on évite de faire grève. Et donc ça, c'est très clair, c'est qu'à partir du moment où le PS est au pouvoir, il y a beaucoup moins de mouvements. Et quand il y a des mouvements, ils n'hésitent pas à les décrédibiliser. Hein. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui avec Notre-Dame-des-Landes. On joue toujours sur le même terrain. Ils sont violents, ils sont opposés à la France, ce sont des antipatriotes, c'est du sabotage de l'économie, etc. Ils veulent détruire des emplois. Et donc c'est toujours le même discours que finalement même la droite n'oserait pas tenir, parce que la droite, quand elle tient ce genre de discours, elle se prend encore plus de monde dans les rues. Donc ça, c'est très très dur. Il y a un truc quand même qui est en train de changer, c'est que avec l'arrivée du quinquennat depuis 2002, ce côté cohabitation ne peut plus exister. Donc c'est plus possible de faire comme avait fait Chirac, par exemple, d'envoyer les opposants à l'Assemblée pendant 5 ans pour être sûr d'être réélu. Ça, ça marche plus. Heureusement, ils ont le FN qui monte et qui sert d'épouvantail. Et ça, c'est magique, parce qu'à partir du moment où vous avez le FN en face de vous, bon, ben, vous êtes à peu près sûr de gagner. Hein. On l'a vu au régional encore récemment. Où on nous disait Attention, le FN va avoir trois régions au moins, peut-être cinq, six ». En fait, ils n'en ont eu aucune, parce que face au FN, de toute façon, il y a un réflexe et les gens votent contre. Mais en revanche, ça a permis surtout d'éviter que les gens aillent voter pour des petits partis qui pourraient gêner, des partis qui pourraient un petit peu titiller le système, ou alors d'éviter que les gens arrêtent de voter tout simplement, parce que si vous arrêtez de voter, forcément vous êtes responsable de la montée du FN. Donc ça, c'est aussi un truc sur lequel ils jouent beaucoup, et c'est aussi un truc sur lequel il va falloir faire gaffe, c'est-à-dire tous ces concepts de vote utile qui ont été développés comme s'il y avait un vote inutile. Et déjà, c'est une façon de nous rappeler qu'en fait on se fout de nous et que notre vote, il est là uniquement pour faire joli. Le dernier truc, et ça, pour l'instant, on n'y fait pas gaffe, parce qu'on est en plein sous Hollande et donc on ne supporte pas ce gouvernement et on passe notre temps à gueuler. C'est prévoir l'après. Parce que l'après, il ne va pas être joli. Euh, soit on se remange du Hollande ou du Valls pendant quelques temps, soit on va passer de toute façon, tôt ou tard, par la case Le Pen, soit on reviendra à du Sarkozy, Fillon, Copé. Dans tous les cas, ça ne sera pas rigolo. Et quand on va se manger du Sarkozy, Fillon, Copé ou Le Pen, ça sera vraiment pas rigolo. Et il y a des chances pour qu'on ait la nostalgie de Hollande. Surtout que dans 5-10 ans, les seuls trucs dont on se souviendra sous Hollande, ce sera le mariage pour tous. C'est la loi alibi du quinquennat Hollande, c'est la seule. Heureusement, elle est mal passée, finalement, et donc, ça sera plus difficile de la sortir comme un héritage historique, mais ils vont quand même nous faire le coup. Et encore une fois, du coup, les LGBT vont servir d'alibi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que ça permet de faire croire que le gouvernement était de gauche, alors qu'en fait, il n'a pas arrêté de se foutre de nous sur tout le long de la période. Et donc, ça, il va falloir faire très gaffe quand... Dans dix ans, peut-être, on nous dira, Ah, quand même, l'EPS, c'était le bon temps, c'était le temps où on avait quelques droits en plus. Non, regardez la situation actuelle et gardez à l'esprit que déjà dans les années 80, c'était la même chose. Et donc, ça veut dire que les gens qui ont voté Hollande en 2012, et qui étaient lucides dans les années 80, et qui étaient lucides de ce qu'ils prenaient à la tronche, ben, soit ils ont oublié entre-temps, soit ils étaient désabusés, mais dans tous les cas, ils ont contribué à pérenniser ce système. Et donc il y a un moment où il va falloir dire non, et il y a un moment où il va falloir juste arrêter de voter pour ce parti socialiste qui se présente comme de gauche alors qu'il est passé à droite. Et ça, ben c'est quelque chose qu'il va falloir faire de façon radicale, et même si les solutions alternatives sont pas jolies, je crois qu'il va juste falloir arrêter de voter, en fait. Et c'est peut-être la seule solution pour faire tomber ce système qui est vraiment en train de nous prendre pour des cons.